Bonjour mes chers élèves de c 1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer cette fois sur notre chaîne Jacobinique TV, je vous présente votre livre préféré, l'arbre au mot alors cette fois on va voir un cours très important de conjugaison allons-y, on va découvrir en ensemble qu'est-ce que c'est Alors mes alors mes chers élèves, élèves conjugaisons deuxième partie le présent des verbes en et c'est-à-dire les lettres ou la terminaison -er. deuxième partie Alors d'abord j'observe et je découvre avant de faire des exercices, il vaut mieux de faire l'observation la découverte. Parce que c'est un cours important de conjugaison. Alors, j'observe et je découvre. C'est la première fois que vous allez voir le type de présent des verbe en est. Deuxième partie. Hein. J'observe et je découvre. Je lis le texte. ci dessous. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Les chauves-souris portent de belles plumes multicolores. Ils se reposent la tête en bas. Elles s'arrachent les plumes et les donnent au L'homme les remercie. Je répète encore fois ce petit texte. Les chauves-souris porte de belles plumes multicolores. Elle se repose la tête en bas. Elle sarrache les plumes et les donne au mendiant. L'homme les remercie. Alors ici, elle donne, leurs plumes. Elle donne leurs plumes au mendiant. Voilà. Elles donnent leurs plumes au mondial, c'est page 62. D'accord, 62. Alors, les chauves-souris portent de belles plumes, elles se colorent et se reposent la tête en bas. Elles s'arrachent les plumes et les donnent et les plumes et les donnent au mondial, l'homme les remercie alors recherche les verbes et donne leur infinitif alors parmi les verbes ici c'est porte l'infinitif de porte c'est porter l'infinitif de se repose c'est se reposer l'infinitif de s'arrache c'est s'arracher avec L'infinitif de donne, c'est donner avec E, E, R. L'infinitif de remercie. L'infinitif de remercie, c'est remercier. Alors, on a porte, porter. Se repose, se reposer. L'infinitif. S'arrache, s'arracher. Donne, donner. Remercie, remercie. Alors, c'est ça, recherche les verbes et dans leur infinitif. Qu'ont-ils de commun Alors, euh, tous se terminent par et. Tous ces verbes-là se terminent par et. Alors, elles donnent leur plume au mondial. Ah oui, euh, ici, recherche les verbes et leur sujets et compare les termes des verbes que remarque alors, ici, euh, les chauves-souris, c'est le sujet. Il y a toujours la terminaison ont Il y a ont été aussi, ont été, bon. Alors, lorsqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel, on met à la fin la terminaison ont On va voir euh, plus tard. Elles donnent leur plus mon module. puis le verbe donner Conjugé au, au présent aux trois personnes du pluriel. On dit nous donnons, vous donnez, il donne, elle donne, je donne avec E, tu donnes avec ES, il donne avec E, elle donne avec E, nous donnons, ici c'est s »,« vous donnez, e -Z, il donne avec ONT, e elle donne avec ONT. E Récris chaque forme verbale en colorant en bleu les lettres qui ne changent pas. Alors les lettres qui ne changent, qui ne changent pas, on appelle le radical. Par exemple, D-O-N-N. Dans. Hein, c'est ce qu'on appelle le radical. Et la Suisse, le verbe, c'est la terminaison. Récrit chaque forme verbale en colorant en bleu les lettres qui ne changent pas et en rouge celles qui changent. Alors, celles qui changent, c'est ONS, s Ici, on. Et o t ici. le même travail avec le verbe porter. Alors, où oui, est le radical Ça veut dire euh, la forme verbale euh, qui, ne euh, qui ne change pas. La forme verbale euh, qui ne change pas. C'est porte. Et la suite c'est quoi La terminaison. Oui. Nous portons. Il porter. Il porte elle porte. Alors, normalement, un euh, verbe euh, est divisé en deux parties. Le radical et la terminaison. Alors, nous donnons, nous portons. C'est la même chose, hein, tu vois. Vous donnez, vous portez. C'est la même chose. Et c'est terminé de la même façon. Il donne, il porte. Elle donne, elle porte. Ça, c'est ce qu'on appelle le présent des verbes en « est ». Comme « donner » comme porter, comme euh, se reposer, comme s'arracher, euh, comme remercier. Alors, comme par les verbes donner, porter, conjuguer au présent euh, sont les mêmes. Les deux verbes sont les mêmes. Ça veut dire qu'ils se conjuguent de même façon. Ils se ressemblent parce qu'ils partent. les deux, les deux, les deux verbes appartiennent au même groupe. C'est le premier groupe. C'est-à-dire que les verbes qui se terminent par la terminaison « et » à l'infinitif. Alors, que peux-tu dire des terminaisons des verbes en « et » quand j'ai présent ou trois personnes du pluriel Ils sont, sont les mêmes. Ils sont identiques. Ils sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. D'accord alors je m'entraîne. On passe maintenant aux exercices pour bien comprendre. Alors, relie chaque sujet au verbe qui convient. Euh, on a ici les sujets comme vous, elle, les oiseaux, les oiseaux aussi il avec S. On peut remplacer les oiseaux par il avec S. Nous, le mondiaux, on peut remplacer le mondial par le mondiaux et toi. On peut remplacer le mondiaux et toi par vous. Alors, euh, vous, vous tremblez de froid. Euh, le monde du et toi, remerciez les chauves-souris. C'est la même. Regarde, remerciez-vous et tremblez-vous. savez, vous, c'est la même chose que le monde du et toi. Alors, elles volent au-dessus du nuage. Euh, on peut dire aussi les oiseaux. Non, les oiseaux volent au-dessus du nuage. Elles ne repoussent pas. Elles ne repoussent pas. Ça veut dire les plantes. Les oiseaux volent au-dessus du liage. Nous pensons la couette. Nous posons la couette. Alors, vous tremblez de froid. Elle ne repose pas. Les oiseaux volent au-dessus du liage. Nous posons la couette. Le monde et toi remercie les chauves-souris. C'est ça la bonne réponse. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, vous tremblez de froid. Reliez ça elle ne repose pas, ça veut dire les plantes, les oiseaux volent au-dessus du nuage nous euh, posons la couette, le monde ça veut dire vous remercier les chauves-souris. Vous avez bien réussi maintenant. On passe au deuxième exercice, toujours avec la, la partie de je m'entraîne, pas 62. Euh, la conjugaison des verbes en est. Deuxième partie. Récrit chaque phrase, on remplace le verbe conjugué par le verbe entre parenthèses. Le verbe entre parenthèses, c'est prêter, marcher, enlever et réciter. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement réécrire chaque phrase et je remplace le verbe conjugué ici par le verbe entre parenthèses. Par exemple, vous ajoutez une couverture, on dit vous prêtez une couverture, c'est la même. Nous passons près du mondial, on dit nous marchons près du mondial. Elle arrache les plumes, elle enlève les plumes. Il raconte une fable, elle récite une fable. Alors acheter, remplacé par prêter, passons et remplacé par marchons. Arrache est remplacé par enlève, n'oublie pas l'orthographe, voilà. accent, grave, enlève, comme ça. Il raconte une fable, on dit il récite une fable. Alors raconte, remplacé par récite. Alors quand que le verbe entre parenthèses au présent. Allez, tomber, chercher, aider, manger, glisser. C'est un travail vraiment efficace pour bien maîtriser la conjonction verbes en anglais, c'est-à-dire euh, il y a deux parties, la première partie on a déjà vu euh, uniquement les trois, les trois premiers euh, personnes du singulier, c'est ça. ça, je, tu, il et elle, et les autres aussi, c'est la deuxième partie, nous et vous, il avec elle, elle avec elle, n'oubliez pas que le pronom personne sujet est divisé en deux, singulier, pluriel, La première Personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, la même chose pour le pluriel. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. C'est la partie de grammaire. Alors, les plumes. D'après vous, par quel pronom je peux remplacer les plumes Les plumes tombent, bien sûr, sur le sol. Bien sûr, avec L, avec S. Les plumes tombent, avec O et T, sur le sol. Vous cherchez... Chercher, ici c'est l'infinitif, mais vous cherchez, c'est vous êtes. Vous cherchez où dormir. Les voisins et moi. On peut remplacer par un pronom personnel nous. Voilà, les voisins et moi, nous aidons les sans-abri. Tu manges, comme ça avec ES, à ta faim. La couette glisse de son épaule. La couette, on peut remplacer par elle. D'accord, vous avez compris Toujours avec le thème de la solidarité, on vient de terminer maintenant le présent de verbe en « est », deuxième partie. N'oubliez pas aussi ah, « à Précédemment, on a déjà vu le présent de verbe en « est », première partie, alors les deux, c'est ça. On divise le cours en deux parties, le présent de verbe en « est », avec « je »,« tu »,« il »,« elle », ça. Et « on ». Et le présent de verbe en « est », deuxième partie, nous et vous et il avec S et elle avec S. N'oubliez pas que le présent des verbes en est est. Les verbes sont conjugués d'une manière régulière. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, voilà, je vous propose 10 euh, activités sur le cahier d'activités. On va corriger ensemble. Allons-y. Au revoir, maintenant, au revoir, et à la prochaine vidéo sera pour les activités de conjugaison. Je vous propose des activités sur votre cahier d'activité. Voilà, c'est tout pour le moment.